Le personnage principal s'appelle Alice, c'est elle la petite sœur, mais on découvre très vite qu'en fait c'est une grande sœur. Et là, c'est-à-dire que c'est son frère qui l'appelle petite sœur, son petit frère l'appelle petite sœur parce qu'il est très protecteur. Donc euh, finalement on pourrait définir Alice, qui est la narratrice, comme la protégée de son frère. Euh, elle est très rêveuse, elle est un peu lente, un peu particulière. Hein. Elle adore les mots, elle adore jouer avec les mots qu'elle voit dans l'espace. Euh, elle a une façon vraiment euh, singulière de, de percevoir le monde, mais qui rend la vie euh, quotidienne un peu difficile. Euh, elle ne s'est pas vraiment attachée C'est ses lacets, des choses simples comme ça. Et son frère a toujours pris la place de celui qui fait, de celui qui l'initie, de celui qui lui apprend à faire du vélo, il est là, il est là pour elle. Et il est tellement là pour elle que petit à petit, il y a une espèce de bascule qui se fait et c'est lui qui devient le grand frère et, et cet attachement entre les deux est le sujet du livre. C'est aussi ce déplacement, c'est-à-dire ce déplacement dans la fratrie, mais aussi le déplacement de cette Alice qui, à un moment, va quitter cet univers, l'univers du frère, pour aller écrire cette histoire et qui va être dans une ville inconnue où elle va rencontrer des, des nouvelles personnes euh, des, euh, des situations euh, un peu incongrues comme ce chat qu'elle doit nourrir mais qu'elle ne voit jamais ou euh, comme cette plante carnivore à qui elle doit chanter des chansons et donc il y a, il y a dans ce livre on pourrait dire trois, trois plans le plan, le plan de l'écriture au présent et Alice qui écrit ce livre euh, le plan des souvenirs les souvenirs avec ce frère les souvenirs à, euh, qui, sont, qui sont de plus en plus tendus au, au, au fil de, de la croissance de ces deux-là. Et puis, euh, et puis le plan de cet appartement avec vue sur sur le fleuve, avec son chat fantôme, euh, ses plantes, c'est euh, euh, et, et tous, tous les gens qu'elle rencontre dans cette ville. J'ai très peu abordé la question de la fratrie dans mon travail. Je l'ai abordée un tout petit peu dans une pièce de théâtre qui s'appelle La Confusion. Euh, et c'est vrai que c'est essentiel, enfin je veux dire chacun. Maintenant quand je, quand, je, quand je parle un petit peu de ce livre, tout le monde me dit ⁇ Ah oui, parce que moi, mon petit frère, moi, mon grand frère, moi, ma sœur, moi, je suis fille ou fils unique, et j'aurais tellement aimé avoir, ou alors je suis tellement contente de ne pas avoir eu un frère ou une soeur. ⁇ Et je vois combien c'est constitutif mais je, c'est vrai que dans la mythologie, on a Bellega, on a Isis et Osiris, on a des, on a quelques grandes figures comme ça. Mais dans la littérature, on a assez peu de figures, ou alors sont des, des, des figures d'amour euh, et de perte. Mais euh, mais on a, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la place pour pour, pour aller plus loin et, et comprendre ce que c'est que cette relation de deux, euh, deux êtres élevés par les mêmes personnes, euh, ayant dormi dans la même chambre pendant longtemps, souvent ayant fait les mêmes choses ou, ou, ou, ou ayant lutté pour ne pas faire les mêmes choses et pour, se, et pour grandir. Et, et voilà, c'est un, un sujet euh, euh, vraiment intéressant, enfin, moi, m'a vraiment passionné. C'est une relation assez euh, dévorante, en effet. Même quand on, quand on reste très loin de son frère ou de sa sœur parce qu'on a eu besoin de le faire ou parce que c'est peut-être une personne qui ne vous plaît pas, pourquoi pas. Hein. On peut se dire qu'on a un frère ou une sœur qui ne serait pas notre ami, Mais n'empêche, on a quand même vécu les mêmes trucs. On a, on a, on a les mêmes souvenirs, on est les seuls à, avoir, à partager certains souvenirs. Donc euh, euh, c'est donc une mine littéraire.